Bonjour, je m'appelle André, je suis actuellement en deuxième année du dut -GEA que je fais en alternance à gauche. Le DUT-GEA avait donc cette particularité d'être une formation vaste et très complète et qui permettait d'aborder plusieurs aspects de, du monde de l'entreprise, ce qui m'a beaucoup aidé jusqu'à aujourd'hui pour euh, notamment trouver le domaine vers lequel j'aimerais me spécialiser plus tard. En deuxième année, l'option de faire une alternance m'a été proposée et avec le recul, je pense pouvoir dire que le fait d'être en alternance présente plus d'avantages que d'inconvénients dans la mesure où le fait d'être plongé directement dans le monde professionnel m'a permis d'apporter beaucoup plus de sens à certains de mes cours que je ne voyais jusque là en théorie mais également parce que l'alternance t'apprend à être plus responsable et t'apporte vraiment une vision plus claire sur notamment ta poursuite d'études ou encore sur ton éventuel projet professionnel. Un dernier point positif que j'aimerais rajouter, c'est le fait que nos enseignants, qu'on soit en formation initiale ou en alternance, font vraiment tout pour maximiser nos chances de réussite en nous conseillant, en nous accompagnant et en nous montrant qu'ils sont vraiment là pour nous. Et il euh, y a donc vraiment une réelle proximité entre les professeurs et les étudiants. Et je pense que celle-ci est vitale à la réussite de tous les étudiants. Mmh.